Alors que le monde entier célèbre la Journée de la Terre, les dirigeants écrivent une nouvelle page de l'Histoire aux Nations Unies à New York où plus d'une centaine de pays dont les États-Unis se réunissent avec l'intention de signer l'Accord de Paris sur le changement climatique. Nous devons tout profiter de cet élan pour bâtir un avenir doté d'une énergie verte et de résilience face au changement climatique pour notre génération, pour nos enfants, et pour nos petits-enfants. Joyeuse Journée de la Terre.